Nous venons dans ta maison Et nous nous rassemblons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 Ce dimanche bonheur, les que tu as mis dans mon cœur, Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, Lélu, puis seul est tout mon trésor. trésor notre Dieu, tu es tout pour nous notre Père et nous te disons même en merci. Merci vraiment d'être ce que tu es pour nous, Père oh Dieu, de nous apporter la joie, la consolation, le soutien et le secours, mon Père. Vraiment, tu es vraiment merveilleusement bon pour chacun de nos pères. Oh Dieu du ciel, c'est vrai, car nous pouvons regarder, Père sans ce que toi tu continues à pouvoir faire pour nous, hier et aujourd'hui, Père Saint-Dieu oh encore. Nous sommes dans ta présence et tu nous soutiens, tu nous fortifies. Seigneur, tu as vraiment pourvu d'une manière tout à fait particulière. Que ton nom soit exalté, Père. Louange à toi, mon bien-aimé Père. Père Saint-Dieu pour nos bien-aimés frères et soeurs Que tu as aussi soutenu Père Et ton peuple qui est rassemblé aussi en ces lieux Mon bien-aimé Père saint Toujours aussi fervent pour pouvoir te louer Te glorifier Père Saint-Dieu Parce que c'est pour cela que nous vivons mon bien-aimé Père Dieu oh Que tu sois vraiment exalté Seigneur Que tu sois béni pour un tel peuple Que tu as mon bien-aimé Père Dieu Pardonne à ton peuple mon roi Fortifie le Père Dieu Voir réellement le soupir et les désirs De pouvoir vraiment se conformer à ta volonté Seigneur Oh Dieu il est là dans ta maison Pour pouvoir te louer chez ta face mon roi que tu récompenses ton peuple, Père. Merci pour ce que tu fais, Père. Nous prions aussi pour tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont sans cesse aussi connectés quand nous avons réunion, Père, mais qu'ils soient aussi bénis parce que ce n'est pas facile, mon roi, mais nous pensons à eux, mon Seigneur Jésus, parce qu'ils ont réellement cette foi, cette espérance que toi aussi tu agiras aussi pour chacun d'eux. Merci, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Merci pour la santé. Merci aussi pour uh, la force, pour ce que tu fais pour nous, bien-aimé, Père tu pour, uh, Oh, tu as pris un de nous, Père, tu en as moins de détails encore aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes vivants aujourd'hui, mon Père. Merci, Père, pour les chants et les cantiques et la joie d'être parmi ton peuple, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint-Jésus-Christ, Amen. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, il est bon, notre Seigneur. Et je voulais aussi vous remercier sincèrement du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait dimanche et toute la semaine, effectivement pour tout ce que vous avez fait travailler, les frères qui ont travaillé aussi, et les sœurs, et vous avez tout fait pour aussi accueillir vos frères et sœurs, et ils sont partis avec beaucoup de joie, et aussi beaucoup de consolation aussi, et nous remercions Dieu pour cela, que Dieu vraiment vous bénisse, pour uh, les efforts et tout, tout aussi l'énergie, et tout le moyen que vous avez mis aussi en œuvre aussi, pour que cela soit aussi des moments bénis et particuliers aussi. J'ai pu voir aussi des dons que Dieu nous a donnés, Amen. parmi nous aussi, de voir aussi la manière dont les seigneurs utilisent effectivement aussi ses enfants, que Dieu soit glorifié. Nous lui sommes reconnaissants pour tout ce qu'il donne comme don, qu'il suscite aussi, et, et c'est une grande bénédiction pour nous de voir effectivement aussi comment... Avec l'élan de cœur, effectivement, chacun de vous a eu à pouvoir aussi euh, se donner. Nous prions Dieu pour qu'il euh, il agisse encore davantage et qu'il vous bénisse et qu'il euh, vous récompense aussi. C'est vrai, des jours comme cela, c'était des jours un, un peu particuliers. Bon, c'était un peu long, mais que les seigneurs nous aident. Mais quand même, c'était quand même des moments bénis où nous pouvions avoir aussi des temps avec nos frères et sœurs. Venu de loin comme de près. Nous croyons que Dieu nous accorde encore la, la grâce pour euh, cette année encore de pouvoir avoir de tels moments où nous pouvons euh, prier aussi ensemble et que nous puissions vraiment disposer de temps pour que nous puissions davantage nous rapprocher. C'est le moment, c'est aussi les temps dans lesquels notre Dieu nous a placés, positionnés aussi. Je voudrais d'abord dire aussi une chose que notre frère Cocolo a perdu donc sa tante. Et c'est là, je crois que sa tante est décédée à, à, au Congo-Brazzaville. Il devrait normalement traverser pour aller, donc, euh, aussi, donc, euh, enterrer. Donc, sa tante est, était la personne qui était restée, en fait, la dernière parmi donc, euh, les, les femmes, en fait, dans sa famille. Donc, c'est aussi un moment qui est très difficile aussi pour lui. Il a eu à pouvoir perdre aussi une personne, aussi, qui représentait aussi la famille. Nous allons donc prier lui aussi. Tendre Père, précieux ce voir et nous te prions pour notre frère Kokolo Père et là où il est, que tu le soutiennes aussi Père, parce qu'il a perdu aussi un membre de sa famille et c'est vrai les temps ne peuvent pas effacer ce que nous a été enlevé dans notre vie. Quand nous nous souvenons, nous réalisons toujours qu'il y a un vide quelque part. Mais c'est toi personne qui peut combler cela dans la vie de quelqu'un et et depuis, te souvenir de notre bien-aimé frère. Et nous prions aussi pour toute sa famille, mon bien-aimé Père saint dieu afin qu'il soit aussi consolé. Et je trouve aussi la joie de pouvoir aussi voir que tout ce que tu donnes, au temps marqué, tu le reprends aussi Père saint dieu parce que c'est toi qui as donné, c'était des moments bénis, quand tu donnes et que nous vivons avec ces personnes et quand ils doivent être aussi rappeler personne Dieu, c'est vrai c'est une tristesse mais le cœur est toujours aussi tourné vers toi pour te dire merci pour tes décisions sois béni et glorifié car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre sœur, Rebecca Bougui, elle m'a écrit pour me rendre... Un témoignage qu'il a vraiment aussi saisi du cœur. Elle m'a dit que la, la, la nuit de samedi à dimanche, j'étais cela, elle priait le Seigneur, et était vraiment dans la prière, elle pleurait la grâce du Seigneur et son cœur a été touché. Et je crois que c'était aussi avec des larmes qu'à en certain moment dans sa prière, elle priait et il dit, Seigneur mon Dieu, j'ai j'étais pris, je me donne, je me donne de tout mon cœur à. À toi, c'est extraordinaire. Moi, euh, je te connais parce que je t'invoque par ton nom, mais est-ce que tu me connais Elle dit, c'était sa prière la nuit du vendredi, donc du samedi à dimanche. Alors, qu'est-ce qu'il a été vraiment touché profondément dans son cœur de voir comment le Seigneur a eu à pouvoir aussi lui répondre et surtout répéter exactement euh, la même question, préoccupation auprès de Dieu dans sa prière là-bas au Canada. et En étant connectée ici, elle a eu à pouvoir entendre. Alors, elle, elle a réalisé que Dieu la connaissait. C'est une grande consolation quand nous pouvons réaliser que dans notre chambre à coucher, à genoux quelque part, on a l'impression que Dieu peut-être n'entend pas, ou Dieu ne voit pas effectivement. Et, mais... <rire> Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Là où nous sommes réellement si sincères dans notre cœur, il est présent. Il, il, comme nous le disons effectivement, s'il si est omnipotent, il est omniprésent et omniscient. Donc il, il est tout en tout en fait. C'est pour ça que nous devons être conscients d'une chose c'est que... Je le répète souvent, nous ne servons pas un, un Dieu qui est mort et nous ne servons pas un Dieu qui, qui ne vit pas ou qui peut-être un Dieu qui était dans le passé et qui est resté dans le passé et qui a vieilli et qui n'a plus la capacité de pouvoir agir comme on nous a fait part effectivement. Mais nous servons un Dieu qui ne change point, qui n'a pas d'âge et puis il est l'éternel donc, vous savez, l'âge, c'est pour nous qui sommes dans l'espace-temps. C'est quand Dieu a créé le temps, alors effectivement, on pouvait commencer à compter l'âge. On regarde effectivement les années comme cela est écrit dans les Saintes Écritures. Mais lui, il est au-delà de tout en fait. Donc, il reste toujours le même et, et sa puissance Non. Vous savez, quand les années passent, évidemment aussi, on commence à perdre des forces parce qu'on vieillit. Mais, mais lui, lui, il est toujours l'éternel. C'est pour ça que nous devons être conscients que c'est vraiment une grâce, un privilège de pouvoir le connaître. Et, et surtout aussi de pouvoir avoir dans notre cœur cette, cette crainte à son endroit, c'est-à-dire que quand on parle de la crainte, je le répète toujours, c'est le respect, hein, respect avec une révérence à l'endroit de celui que nous prions, que nous servons, que nous appelons d'éternel notre Dieu. Et, et, et aussi, si nous sommes donc conscients de cela, nous, nous sommes des serviteurs et des servants de l'éternel. C'est-à-dire que nous savons que si nous sommes de ceux-là qui sont dans cet office de pouvoir, le servir les sœurs et les frères aussi également. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement quand on apporte la parole qu'on est aussi servi. On peut servir Dieu dans différents domaines. Parce que vous pouvez voir cela dans les livres de Corinthiens, effectivement, qu'il a aussi donné les dons ceci pour aussi... Euh, pour le, pour le corps de Christ, effectivement, aussi pour l'Église, de manière à ce que ce euh, soit pour l'édification en fait, c'est ce que nous devons comprendre. Ce qui veut dire que quand Dieu te donne quelque chose, tu ne dois pas... C'est vrai que nous nous sentons petits au-devant de ces dieux, mais nous devons nous sentir aussi responsables d'agir pour que Dieu soit glorifié. Nous sommes de ceux-là qui, au travers lesquels, effectivement, dans un âge qui est tellement mauvais, dans... Des, des périodes comme celle-ci, effectivement, au travers de qui on doit voir que le Jésus de la Bible est toujours présent et vivant et qu'il vit dans ceux qui sont réellement à lui. Nous le remercions vraiment du fin fond de notre cœur et je dit, si cela nous était donné, en fait, de pouvoir aussi euh, nous retrouver tous les jours, c'est quelque chose de merveilleux. Je dis bien, si cela nous était possible de se retrouver tous les jours, que ce serait merveilleux. Tous les jours, vous allez au travail, ça ne vous ennuie pas pour gagner votre pain. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, même d'autres samedis, je joue encore dimanche. Si on pouvait faire ça pour Dieu. Parce que nous disons qu'il est au-dessus de tout il est le premier dans tout, nous l'aimons, nous le désirons effectivement. Alors, on doit le placer à sa place. Je n'ai pas dit que je vais vous faire venir tous les jours, parce que bon, les cœurs commencent peut-être un peu. Pouvoir... Non, non, non, non. Je vous dis simplement, réfléchissons un peu. Et vous savez, dans les scènes d'Équité, on dit qu'ils étaient chaque jour à au temple. Alors, personne ne les obligeait, en fait. On ne jamais obligé de dire, comme tu as cru, frère, tu dois vraiment venir au temple tout le temps. Non, c'était au plus profond de leur cœur. N'oubliez pas, ce que vous entendez, en fait, ce ne sont pas des histoires. Ce sont des choses vraies, parce que nous démontrons effectivement que ce que Dieu a eu à pouvoir déclarer, cela a trouvé aussi son application, en fait et Dans le cœur de ceux qui ont cru. Vous pouvez réaliser une chose dans le Saint-Écriture. C'est quand même étonnant, mais vraiment véridique, c'est-à-dire vrai. Je vous en supplie. De voir vraiment que Dieu est vraiment vrai et que ce qu'il dit... Ah ah. Il a dit avec raison à Jérémie, je veille sur ma parole. Oui. Vous vous souvenez, je pense, ça doit être dans Ézéchiel ou, ou Jérémie, je pense que Ézéchiel, quelque part, effectivement, il dit, il y a dit une parole, je pense, laissez-moi regarder un peu si c'est que si c'est là, ça devait être dans Ézéchiel, quelque chose comme ça, hein, ça c'est. Voilà, c'est dans Ézéchiel qui l'a dit, cela dans le boîtes de vue de Ah, voilà. Voilà, je pense que c'est... C'est Ézéchiel au chapitre 11. Vous voyez, Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament. C'est Ezekiel euh, chapitre 11, c'est cela aussi. Oui, oui, je pense 11. Et je ne me trompe pas, merci Seigneur. Ézéchiel chapitre 11. là. Eh voilà, c'est quoi C'est <rire> euh, voilà. voilà, ça. Voilà. c'est ça. oui. Voilà. chapitre 11, le verset 19, je pense. Voilà. Écoutez bien, euh, il, il dit ici, Ézéchiel hein, chapitre 11, verset 19. Voilà, il dit, euh, voilà. je leur donnerai, vous entendez, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Voyez voilà, cela et, et, et là, il déclare bien que dit, je leur donnerai un, un, un même cœur. Si vous regardez très bien, les jours de la Pentecôte. C'était les jours où l'apôtre Pierre a prêché, vous vous souvenez Et vous devez vous souvenir aussi que la Bible dit que ceux qui reçurent sa parole de bon cœur furent donc baptisés. Et dans les chapitres 4, le verset 32, on va les lire avec vous, hein. je crois que y a Juste pour que vous puissiez Voir. Acte 4. Voilà. Acte 4. Ah, chapitre mm -hmm. Chapitre 4, verset 32. Vous vous souvenez et nous avons lu ça avec vous, hein, lorsqu'il euh, lorsque, lorsque les a interdits, nous avons lu, je ne sais pas quel jour on a lu ça, mais euh, dit, après avoir été droit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Et raconte tout ce que le principal sacrificateur, les anciens, leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, vous y êtes et Ils lèvèrent la voix à, à, à, à Dieu, la voix tous ensemble, et dire Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'est tout. Vous avez remarqué On a bien dit tous ensemble. Et ce qui est particulier, ce sont les paroles qui sont de la bouche de tous ensemble. Est-ce que vous suivez Regardez. Il dit, euh, Seigneur, toi qui as fait les ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi si tu mutes parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre toi, sont loin. en effet, contre ton Saint-Serviteur Jésus, que tu as oin, et et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en attendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus et quand ils eurent prié le lieu où ils étaient vous entendez non L Assemblée trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance verset 32 la multitude de ceux qui avaient cru N'était qu'un cœur et qu'une âme. Donc, évidemment, me dit Je leur donnerai un même cœur. Ça, c'était annoncé dans le livre d'Ézéchiel, longtemps d'avance. C'est pour que nous comprenions que euh, ce qui est écrit, en fait, n'est pas une histoire. Mais c'est en fait la chose que Dieu a eu à pouvoir déclarer et qu'il va aussi réaliser. Et ça, ça ne peut pas échouer parce que le jour de la Pentecôte, on a vu son accomplissement. Donc, tous, ils n'avaient Donc, la multitude, en réalité, c'était nombreux. Et tous n'avaient qu'un seul cœur. Une même âme. Ce que Dieu avait déclaré. Alors, nous voulons lire dans le livre de Colossiens. Ici, euh, Colossiens au chapitre 3. Où la parole de Dieu nous dit, verset 1 importance là. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Donc c'est d'abord, euh, il faut que vous soyez donc sûr et certain que vous êtes donc ressuscité avec lui. C'est-à-dire que vous avez donc en vous cette certitude. Qu'il y a réellement quelque chose qui s'est passé au-dedans de vous, en fait. Pas dans l'imagination, pas dans la pensée, mais dans la réalité que réellement il s'est passé quelque chose. Parce qu'on nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec lui, c'est-à-dire non, non, si vous êtes avec Christ, alors, cherchez donc les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors, pour que toi, tu puisses donc arriver à pouvoir chercher cela, être, en fait, soupirant de choses qui concernent donc des choses d'en haut, il faut que réellement que ce qui s'est passé au-dedans de toi soit quelque chose qui vient d'en haut. Parce que, aussi longtemps que nous sommes terrestres, nous serons toujours intéressés par les choses terrestres. Parce que c'est ce qui nous constitue des biens matériels qu'on voit parce que nous sommes de la terre. Mais maintenant, s'il si s'est passé quelque chose qui est venu d'un autre lieu, effectivement aussi, et cette chose en question a pris place en nous, alors il doit y avoir maintenant une révolution. C'est-à-dire qu'effectivement, que, quand on nous parle, effectivement, qu'il ressusciter avec lui, donc ça nous fait comprendre une chose. Et, et, et c'est cela que dans Romains, il nous dit, euh, Romain au chapitre 6, je pense que c'est cela. Nous pouvons lire Romain au chapitre 6. C'est ça. Oui, je pense que c'est cela. Alors, Romains au chapitre 6, et, euh, il dit ceci, euh, au, verset, euh, au verset, au verset 3, il dit, ignorez-vous donc que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, en fait que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, que c'est là que nous comprenons quand l'apôtre Paul peut s'écrier, il dit, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est bien Christ qui vit en moi. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement? Parce que, on nous fait savoir qu'en réalité, que, là, effectivement, parce que nous sommes récités avec lui maintenant, il donc demander, nous, que nous devons marcher, donc, en nouveauté des vies. Parce que, il y a une autre vie qui a pris, donc, place dans les hommes que nous pouvons voir. Parce que ceci devient, donc, le voile pour la vie. Parce que ce n'est plus hein, cette vie que, que nous avions, en fait, en réalité, parce qu'il est bien de montrer que, et, et, que nous sommes morts donc avec lui et que nous sommes aussi ressuscités avec lui. C'est important que vous saisissiez ces choses, mon frère et ma soeur. Parce que nous nous souvenons que la question, comme notre soeur revient avec cela, effectivement, était celle-ci, ce que toi tu connais Dieu, mais est-ce que Dieu te connaît c'est cela que nous devons... Et c'est que j'ai à pouvoir dire dimanche, c'est cette question qui doit être permanente dans ta propre pensée, effectivement, dans ton âme, que tu dois être conscient de toi-même parce que et c'est qu'il y a un de pasteurs qui m'a écrit qu'effectivement, que, ça leur a permis de pouvoir aussi se poser des questions. Je suis à l'étranger, je vais dire. Hein, que de, de pouvoir, moi, se positionner pour pouvoir savoir maintenant comment agir. Parce que, vous ne réalisez pas, mais ces hommes-là, ces personnes-là, ils ont bien fait des choses comme ils voulaient. Et prêchant, effectivement, et agissant comme cela, effectivement. Parce qu'ils parlaient de Jésus, mais Jésus ne les connaissait pas. Il ne faut pas non plus que nous aussi, nous puissions être dans cette condition-là. Que nous, nous trouvions un jour, effectivement, pensant que nous allions, il va nous accueillir le bras ouvert, effectivement, lorsque nous fermons nos yeux. Et que quand nous fermons nos yeux, nous nous trouvons à un autre endroit. Parce qu'il ne peut pas t'accueillir, parce qu'il ne te connaît pas. Ah oui, parce que regardez dans le livre de Colossiens que nous avons lu tout à l'heure. Retournons dans cela. Il dit, verset 2, il dit, mais... Donc, affectionnez, Colossiens 3, verset 2 dit Affectionnez-vous donc aux choses d'en haut. Donc, ayez donc de l'affection. Ayez donc, effectivement, de l'amour profond pour les choses d'en haut. Est-ce que, est que vous comprenez Il est difficile de pouvoir avoir affection, de s'affectionner aux choses que vous n'avez pas vues, vous n'avez pas touchées. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça que c'est difficile. Des pouvoir et de tout le temps penser aux choses qui concernent Dieu, effectivement, sans avoir à pouvoir toujours penser aux choses matérielles, aux choses naturelles, effectivement, parce que nous sommes charnels. Mais là, on nous dit qu'effectivement, que affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et puis, et continuez, c'est l'Écriture qui dit, et non à celles qui sont sur la terre. Alors, nous, nous voyons que là, dans nos sentiments, notre façon d'être, effectivement, nous sommes toujours terre à terre, oui. toujours et souvent terre à terre. Oui. Ça veut dire qu'effectivement que okay, nous n'avons, nous ne sommes pas encore morts. Okay, pour que, pour mourir aux choses de la terre. Parce que si nous regardons très bien, c'est quand même profond. Okay. Si nous regardons très bien, le Seigneur nous montre cela, comme il le dit, effectivement, que je vous donnerai un, un cœur nouveau. Je de votre cœur des cœurs de la pierre, et puis je vous donnerai aussi un esprit nouveau. C'est euh, une nouvelle création. Parce que, regardez très bien, je pense que c'est dans Romains au, au chapitre 6, hein, et, et quelque part, où, où il nous parle effectivement que nous ayons, euh, euh, et, et nous ayons été dépouillés du, du vieil homme, effectivement, quelque part. Mais je pense que peut-être qu'il ne pas. Oui, mais voilà, quelqu'un veut dire ça. Et Donc, Romains chapitre 6, nous continuons, il dit d'abord, et puis nous revenons, Colossiens 3, Romains chapitre 6, il dit, il dit, il dit euh, euh, verset vers 4, j'ai en encore, nous avons donc été en vous, vous y êtes nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ ressuscitait des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Vous suivez En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, vous dites nous le serons aussi. Donc là, ça ne peut pas rater. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Vous comprenez donc réellement que nous nous avons, nous avons la résurrection et puis écoutez bien, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc effectivement, que c'est comme cela que je suppose qu'effectivement dans le livre de Colossiens aussi, il nous parle que Rien hein, donc a appris à nous dépouiller du vieil homme qui se corrompt jour au jour, effectivement ainsi. Donc le vieil homme est toujours celui qui est terre-à-terre. C'est lui qui, qui a toujours des problèmes, c'est lui qui soupçonne toujours, c'est lui qui est toujours assis, qui a toujours des mauvaises pensées, c'est lui qui, est toujours, qui fait toujours des choses. C'est-à-dire que il, là où il est, il n'y a pas de paix, il est toujours des problèmes, toujours. C'est toujours le vieil homme. Et, et, et il a des jalousies, tout un tas, tout non, tous ceux qui. Vous connaissez cela, non vous, vous connaissez, non okay. Donc, euh, ce vieil homme, ça, c'est sa nourriture, en fait. Donc, il s'est nourri comme ça. Mais si vous lui privez cette nourriture-là, il ne va pas vivre. Est-ce que vous avez compris C'est cela. C'est par là qu'il prend sa force, effectivement. Parce que vous lui donnez ce qui doit lui permettre de pouvoir s'enraciner. Mais coupez la ration. Coupez tout ça. Vous voyez qu'il ne va plus vivre. Alors, qui est-ce qui va vivre, effectivement Mais l'homme intérieur. Crier à la sainteté, à la gloire de Dieu. Donc, effectivement, nous comprenons que c'est absolument nécessaire que nous réalisons ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Parce qu'à ce moment-là, que si nous avons cette vie, donc une vie qui n'est pas terrestre, ah ben oui, c'est une vie qui est donc céleste. Vous comprenez cela il est donc normal que, n'ayant plus, plus cette vie terrestre, nous avons cette vie céleste, que nous puissions tous les jours nous affectionner aux choses d'en haut. Ah oui, pourquoi Parce que notre Dieu, nous avons la certitude qu'il est vivant et qu'effectivement aussi, que, c'est pour ça que nous prions que, que ta volonté soit faite sur la, ta volonté à toi. La volonté de qui De Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, vivant sur la terre, comme on nous voit ici, effectivement, mais nous sommes, comme la Bible dit, des pèlerins, des étrangers et des voyageurs. Notre cité n'est point d'ici bas. Ce n'est pas seulement à toi, parce que tous ceux que Dieu a eu à pouvoir réellement aussi appeler qu'il ait choisi, il avait mis le même dessein aussi dans leur cœur. Amen. Quel est donc ce dessein aussi dans leur cœur comme ça. Nous pouvons voir dans le livre des Hébreux, est -ce que pour que nous, nous comprenions que si nous ne croyons pas, c'est nous-mêmes qui nous freinons, mais ceux qui nous ont précédés ont témoigné que Dieu était vrai, et que sa parole est la vérité, comme cela est écrit dans les Saintes Écritures. Alors nous, nous lisons ici qu'effectivement, que, euh, les Hébreux au chapitre, euh, chapitre 11, mm. Alors il dit ici, c est, c est, je pense que euh, c'est euh, oui. à partir du verset 8. Voilà, nous pouvons lire à partir verset, du verset 8. Parce que là a. Alors il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Vous comprenez et c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co de la même promesse. Car, vous entendez Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, Abraham, dans son temps, parce que toi et moi, c'est là que j'ai dit que Dieu nous aide pour que cette incrédulité, cette façon de pouvoir avoir notre foi, façon de voir, comment penser Dieu et limiter Dieu, que, est là, que ça sorte effectivement de notre pensée. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on verra Dieu, mon frère. Parce que cet homme, ces hommes-là, dans l'ancien, donc, donc de, la, lointain, déjà ils croyaient à cette cité, qu'elle existait. dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Et quand Dieu est venu lui-même dans la forme d'un homme, qu'est-ce qu'il nous a dit à nous Je vais vous préparer. Et puis, Jean l'a vu. C'était cité dont Abraham soupirait. Donc, Abraham a toujours donné raison à Dieu, et c'était vrai. C'est vous qui êtes en train de pouvoir jouer avec les choses. Quand on, on lit dans les Saintes Écritures, vous prenez cela comme en fait des journaux qu'on a peut-être dit, effectivement, ce ne sont pas des choses. En fait, vous croyez, mais en fait, vous ne croyez pas vraiment. Mais c'est en fait nous-mêmes qui nous, nous, nous, nous éjectons. Ah, vous vous souvenez, dans les scènes d'Écriture, quand, quand, euh, c'est que c'est Paul et là s'ils ont regardé les Juifs, il dit, mais vous, vous jugez vous-même, indigne de la vie. Ah bah, oui, c'est pas Dieu, hein. Ah, non, non, non, c'est pas Dieu qui les a jetés, les a jetés. Que vous suivez, Dieu ne les avait pas rejetés, mais c'est eux-mêmes. Ah oui, il dit, vous, vous, vous jugez vous-même. Il n'a pas dit que Dieu vous juge indigne, hein? Non mais vous, vous vous jugez vous-même indigne. Ça veut dire que c'est aussi une responsabilité qui nous incombe. Parce que Dieu nous ayant montré au travers de ses serviteurs la Alors revenons ici en Colossiens, regardez bien. Alors il nous fait savoir, il dit, bon, car, écoutez bien, verset 3, parce que nous donons aux choses là-haut, et non à celles qui sont sur la terre, il dit, mais, car vous êtes morts, écoutez bien, et votre vie est cachée avec Christ. En Dieu. Alors, quel, quel, quel bonheur et quel privilège et quelle joie, quelle reconnaissance de pouvoir réaliser que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est écrit, hein, ce que ça, ça, notre, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors, on se pose la question. C'est écrit ici, regardez très bien. « Et votre vie, vous êtes mort et votre vie... » est caché avec Christ en Dieu. Alors, on se pose la question de pouvoir savoir le, le, votre vie en question, c'est quelle vie dont les scènes qui parlent ici. Parce qu'il dit bien votre vie. Donc il dit, c'est ça, je l'ai dit encore, vous êtes mort, <rire> car vous êtes mort, et votre vie, votre vie est, est cachée avec Christ en, en Dieu. Alors, c'est quoi votre vie en question C'est quelle vie dont les saintes écritures parlent Alors, vous remarquerez très bien, mon frère et ma que qu'une telle personne, il ne peut même pas se poser la question en se disant, ah, est-ce que vraiment ce jour-là, est-ce que ce jour-là, non, parce qu'il a quelque chose qui le rassure. Mm -hmm. Il a un témoignage effectivement en lui-même. Oui. Comme, comme la Bible nous dit que l'esprit donc rend témoignage à autre esprit. Ah. C'est quel est quel est le, le notre esprit là Dans, dans, dans l'esprit, hein, donc le témoignage. Vous voyez, frères et sœurs, c'est. Vous vous écoutez, mais c'est comme si vous n'écoutez pas, en fait. Ça rentrerait par ici, ça sortait... Et vous me regardez toujours, il parle comme les gens disent habituellement dans le monde. Je ne sais pas, ça. je dis, mais cause toujours, tu m'intéresses. Ah ben, je ne dis, je dis pas que vous dites comme ça, mais je dis, mais c'est un peu comme cela qu'on peut dire d'une certaine manière ou d'une autre. Parce que si vraiment nous étions attentif à Dieu. Il dit, ton bien-être serait tellement comme un fleuve. C'est vrai, mon frère et ma soeur. Vous voyez, aujourd'hui, le monde est secoué et les gens sont Je ne sais pas, quelqu'un va en parler de cela. Je ne sais pas si quelqu'un m'a fait part, a fait part. Ça dit, mais il, y a, il y a, je ne sais pas si c'était sur Bibi, je ne sais plus très bien qui est ça. Il nous dit, mais en fait, il y a, il y a une photo qui est sortie ah, on voit une porte, le virus il s'en va, il s'enfouille parce que le virus est parti, et de l'autre porte qui s'ouvre, c'est Poutine qui rentre. Le virus dit mon temps est terminé, je suis parti donc je vous dis au revoir, bye bye, parce qu'il n'y a plus besoin de masque. Tout ce qu'on vous dit maintenant, c'est ce n'est plus nécessaire. Mais oui, ce n'est plus nécessaire. Mais seulement ils vous, il vous retiennent un peu pour dire, bon, encore dans un mois. Mais dans un mois, ce virus ne pas attendre deux mois, trois mois. Je ne vous je comprends pas. Ils sont des scientifiques. Moi, je n'ai rien à voir avec les scientifiques, mais avec notre petite logique. Ce n'est pas. La, le virus va dire, bon, c'est dans un mois. Non, mais il, il, il, il peut rester autant qu'il veut. Bon, bref, nous avons prié, vous vous souvenez Nous avons dit qu'il vient, il est venu, il s'en ira aussi. Et nous le vivons en fait, hein, on redevient Dieu quand il parle, c'est vrai. C'est nous qui ne prêtons pas attention avec cela. Pas maintenant, Et voilà que les choses changent. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit Acheter des comprimés pour les nucléaire, nucléaires. On donne gratuitement. Parce que bon, soudainement, la bombe nucléaire ou bien la guerre nucléaire, ça s'explose. Vous voyez comment est-ce que les choses vont. Parce qu'on dormait bien, c'était bon, on était habitués à Corona. Et maintenant, Corona a plié le bagage et est parti. Aïe, aïe, aïe, aïe. Maintenant Poutine est venu. Et c'est avec quoi C'est avec, avec les bombe atomique. Tchernobyl a dit. Oh je ne suis pas informatique. Ils ont tous peur maintenant. Comme on a saisi Tchernobyl, on va larguer ce qu'on appelle effectivement des émissions radioactives. Oui, c'est ça. Vous voyez, le monde n'est pas en paix. Vous, vous, vous attendez quoi de ce monde en fait, je ne sais pas. Parce qu'après Poutine, il y a encore d'autres choses. Hein? Ah, donc si vous maîtrisez Poutine, <rire> il y a encore Ariane qui va sortir. C'est pas. C'est pour ça nous devons être sûrs de là où nous sommes, frères et sœurs. Considérez que nous nous rassemblons comme au temps où le Seigneur était sur la terre. Que nous venons simplement, que Dieu nous aide davantage parce que nous voulons être avec Dieu. Que nos motivations, nos désirs. Regardez aujourd'hui en Ukraine, ils étaient bien dans leur maison, ils étaient avec leur voiture et tout ça. Maintenant, regardez tous en train. Ils commencent à pouvoir voir. Aujourd'hui, ils disent, nous avons tout abandonné. Mais comment veux-tu porter ta maison Pensez à ça, frères et sœurs. On s'accroche à des choses futiles. Tu es tu es venu avec rien. La Bible l'a dit. Tu partiras aussi avec rien. On ne voit pas les leçons. L'homme Dieu est tellement bon, mais l'homme ne tire pas de leçons. Par les virus, il a souhaité, jamais aidé. Vous, vous tenez à votre sang. Tout ça dit. Je peux détruire. Ça peut être détruit en un moment. Et maintenant, ça ans, on prépare, on s'est bat, on s'est mais bon, c'est battu, paf, bah, bah, bah, bah, bah, bah, les bombes vont commencer à boire tomber là-bas, tout l'air bien, la maison et tout ça détruite. Mais d'après ce qu'on nous dit, il semblerait que c'est ce que j'ai entendu. Je reviens à mon écriture, puis on va prier. D'après ce que j'ai entendu, j'ai dit, Poutine vise le Belgique. C'est pas moi qui dis, vous êtes au bon, <rire> mais il vise vos pays. <rire> euh, vous êtes la, la, la capitale de la base centrale. Ah, Vous, vous, vous n'aviez pas, vous dormez tranquille. Oh! ils ont dit, les, les esprits ont dit, mais nous étions toujours les yeux focalisés. Premier, premier menace États-Unis. Deuxième menace petit pays là, celui-là. Vous dormez bien. Mais oui, on fait des projets de, pour vous. Hein. Pas des projets de bonheur. Hein. Projets, Dieu fait des projets de bonheur pour nous. Hein, vous C'est pour ça il faut être en Christ, mon frère. On ne peut pas t'efforcer dit soupir seulement, Seigneur, fais-moi entrer, parce que même quand les calamités sont en dehors, oh, moi je suis hein, là dans cet endroit comme le psaume 94, non ah, 91, je pense. Hein. Ah ah Celui qui demeure sous l'abri du très haut, euh, euh, repose à l'ombre du tout pris. Ah ah Alors, où veux-tu que moi j'aille me reposer Dans le tunnel <rire> Ça va être inondé <rire> Dans le métro, oh, oh, oh. Mais vous voyez, il n'y a vraiment pas un endroit. Bref, c'est pour simplement que nous comprenons. Donc nous revenons. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est cela la chose que nous devons réellement aussi nous poser la question de pouvoir savoir ça veut dire quoi Que ma vie à moi est cachée avec Christ. On n'a pas dit que ta vie à toi est cachée en Dieu. Il faut que tu lises bien les saintes écritures. Ah oui, oui, oui. Dieu, quand il dit quelque chose, il sait parfaitement très bien ce qu'il dit. Il dit, votre vie, donc ta vie à toi, est cachée, c'était écrit bien ici, hein? ta, ta vie à toi. Ta vie à toi est cachée avec Christ. <rire> oui. En Dieu. Alors, est, quelle est cette vie, en fait, qui est donc la tienne, lorsqu'on dit la vôtre, est cachée avec Christ en Dieu. Quelle est donc cette vie en question Nous l'avons quand même eu à pouvoir le déclarer ici. Tout ce qui a un commencement aura toujours une... Bien sûr. La vie terrestre ici, ça ne, sera, ça ne pourra jamais devenir une vie éternelle. Mmh, mmh, mmh. <rire> Elle a commencé. Oui, monsieur. Elle va aussi. Ah oui, c'est pour ça que... On nous dit que nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Parce que, vous pouvez réaliser qu'effectivement que la vie que vous menez, c'est une vie charnelle. C'est ça, cela que le Seigneur a, a dit à Adam, tu as été tiré de la poussière. Tu retourneras donc. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre à ce moment-là, lorsque l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que de la même manière que nous avons revêtu l'image du la mort est venue par Adam. C'est écrit, non? Donc, tous ceux qui sont donc descendants d'Adam, qui ont donc cette vie de mort, ils doivent mourir. Vous êtes d'accord? Soyez conscient de ça. Vous allez mourir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cercueils. Oui, de toutes les formes. Et puis qu'il y a des cimetières partout dans le monde. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas un lieu qu'on appelle un cimetière qui, qui manque. Tous les pays, même les petits, tu te verras toujours en coin cimetière. Donc, c'est... Alors... <rire> Il y a une nouvelle vie. Eh bien, c'est cette nouvelle vie-là dont les scènes écritures nous parlent que nous avons revêtu donc l'image du terrestre et nous revêtirons aussi l'image du céleste. Et si nous avons revêtu l'image du terrestre, les terrestres, on a appris tout du terrestre. C'est comme ça que... Ah oui, est-ce que vous comprenez Les terrestres est en nous, son image se reflète chez nous. Est-ce que vous comprenez Donc tout ce qui est du terrestre... messieurs, on nous dit que nous revêtirons l'image du céleste, cest à dire que le céleste qui est à nous aussi, son image aussi... Ah, ah non, aussi. Donc ce qui fait que nous puissions être comme les terrestres, c'est aussi la vie des terrestres qui est en nous. On nous voit agir comme des terrestres, pas comme des martiens, comme ils expliquent. Mais si nous avons maintenant la vie du céleste et l'image du céleste, on va agir en sens céleste. Mais euh, cela ne va pas commencer au ciel. Déjà ici sur la terre, ah, ah ben oui, monsieur. C'est pour ça qu'on nous appelle des chrétiens. Pas de formule, parce que vous connaissez que la première fois, c'était Antioche. Quand on les a regardés, on ne les a pas vus comme Adam le mortel. On a dit, mais ils sont comme Christ lui-même. C'est à dire qu'ils ont reflété. C'est ce que le Seigneur, notre Dieu, a dit dans sa parole, je surveille les temps. S'il consent à donner sa vie, est-ce que vous comprenez hein, qui donne sa vie mais Christ lui-même, s'il voix donner sa vie, il verra une... Et qu'est-ce qu'il va faire? Il prolongera ses jours. Donc c'est-à-dire qu'il vivra dans sa postérité. Donc, ce ne sera plus la postérité d'Adam. Ah oui, parce que cette partie-là est passée. Maintenant, c'est l'autre partie du dernier Adam qui vit dans sa postérité et c'est ainsi qu'effectivement que nous nous retrouvons dans les scènes Écritures, dans un genre dit Mais tel il est. Ah ben oui. Mais toi, maintenant, aujourd'hui, mon frère et ma soeur, tu viens toujours dans cet endroit, tu écoutes toujours la parole de Dieu. Le problème, c'est de poser la question quelle est la vie qui t'anime en fait, au, à l'intérieur de toi <rire> Vous me permettez amen, amen. Le Seigneur nous dit dans le livre de Romains, il dit que nous euh, n'avons pas reçu un esprit pour être esclaves. Il dit nous avons reçu l'esprit d'adoption. C'est-à-dire que Dieu revendique que c'est à lui. Et Dieu témoigne qu'il est à lui. Vous vous souvenez vous vous souvenez encore, Pierre et Jean, ils sont montés dans la montagne de la transfiguration. Hein? Hein? Ils ont regardé, ils étaient là trois, ils l'ont comparé comme les autres, là, comme Moïse, comme Élie. Vous vous souvenez Parce qu'ils ont dit, faisons trois tentes. Donc Élie, Moïse et toi, vous restez là-bas. Donc ils l'ont mis sur le même pied d'égalité. Mais c'est Dieu qui a fait la différence. Il a dit, oui, c'était mes serviteurs, mais c'est lui-ci, il a, lui, là. est là, lui-là. C'est mon fils bien-aimé, donc là-dedans, j'y suis. Qu'est-ce qu'il a dit Il n'a pas dit, écoutez les prophètes Moïse, écoutez les prophètes Élie. Est-ce que vous suivez C'est pas moi qui invente les choses, hein? c'est bien écrit. Il a dit, Moïse et Élie, laissez-les de côté. C'est celui-là que vous devez écouter. Donc Dieu a témoigné de qui il était. Alors, il dit aussi que nous avons donc ici un esprit d'adoption donc qui crie en à à nous. C'est écrit comme ça. Abba, qui veut dire père. <rire> qui crie père. Mais tu cries père. Qui, qui est qui est donc ce père-là Quel père tu cries Parce que c'est là que tu vois que, que, l'esprit d'adoption, de l'esprit qui est en toi... Il, il crie Père. Bon, je vais vous poser la question. Est-ce que qu'un ange peut appeler Dieu Père Donc vous n'avez pas l'esprit de l'ange. Est-ce que vous suivez Il n'y a qu'un seul qui a appelé Dieu Père. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Moi et le Père, nous sommes. Aucun ange ne pouvait dire cela. Mais en toi, on dit... Cet esprit-là qui est en toi, il crie à bas. Ah. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous saisissez Donc vous n'avez plus l'esprit charnel de la terre. C'est l'esprit qui était en lui, qui est revenu maintenant en toi. Donc à ce moment-là, ben, nous pouvons l'appeler père, vous comprenez Et c'est cet esprit-là effectivement aussi qui ont témoignage à notre esprit. Est-ce que vous comprenez Je vais savoir si vous comprenez que l'esprit rend témoignage à notre esprit. Et Quel est donc cet esprit donc auquel il rend témoignage Est-ce l'esprit de Dieu qui rend témoignage à l'esprit de Dieu Est-ce est <rire> est que... Est-ce qu'on dit bien C'est écrit, hein. vous, vous permettez bon, Et puis nous allons nous arrêter là, peut-être aussi. Romains au chapitre. Euh... Vous êtes fatigué Non. On peut continuer Amen, Amen. Longtemps, longtemps. Amen, Amen. Vous êtes en congé, non Oui. Oui. Je n'ai pas entendu beaucoup de oui. Vous êtes en congé, non Oui, oui, les oui, enfants. <rire> bon. Que Dieu te bénisse. Je savais que c'était des enfants, mais je voulais entendre les parents. Parce que les parents sont toujours pressés, par les enfants qu'on court demain. Mais que les enfants sont en congé. Les pères sont aussi en congé. Les mamans aussi en congé. Les parents aussi en congé. Donc on n'est pas stressé. stressés. Oh. Nous aimons la parole de Dieu. Il n'y a pas une chose qui peut nous faire beaucoup de joie et que nous apportez beaucoup de bonheur, d'allégresse, comme on l'a lu, parce que je viens de lire, mais il faut l'expérimenter, d'allégresse, si ce n'est que la parole de Dieu. Je crois que nos enfants qui sont assis aussi ici, ils aiment la parole. Sinon, ils ne seraient pas restés aussi tardivement, ils seraient toujours sortis, rentrés, mais quand on le voit maintenant concentré, c'est qu'effectivement, il y a une attraction. Ils sentent que cette chose-là les concerne aussi. Vous savez, j'étais touché, j'ai voir Glory. Vous connaissez Glory. Et elle vient dans mon piro Vous ne comprenez pas pourquoi j'aime autant ces mes amis comme j'ai béni. Que Dieu bénisse Lise et mon frère, gr, gr, gr, gr, gr, gr... qui ont eu à pouvoir penser. Ils ont dit, les amis des pasteurs dit, on va les mettre ensemble pour prendre. J'ai dit que Dieu vous bénisse d'avoir pensé à moi comme ça. Mes amis sont vraiment précieux pour moi. Oui, D'ailleurs, vous le voyez bien, on s'aime beaucoup hein, avec mes amis. Et leur amour est, est toujours tâchant. C'est vrai. Hein? Que Dieu nous aide. Amen. Donc, nous disons dans les scènes écritures, que j'allais lire effectivement dans Romains au, au, au, au chapitre 8, il nous dit ceci. Je pense que c'est cela. À partir du verset 14, il nous dit Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont donc fils de Dieu. Hein? Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour encore, pour être encore dans la peur, effectivement, parce que ça c'est la peur, mais vous avez un reçu, reçu un esprit d'adoption, vous savez, par lequel nous crions Abba. Ah. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes... Ah, vous voyez bien, j'ai aimé cette écriture-là, c'est vraiment la différence, elle est claire et nette. Vous avez saisi Parce que souvent, quand je lis la Bible, je vous dis que changer le E ici, minuscule, à majuscule, vous me regardez, est-ce qu'il va changer la Bible Je ne change pas la Bible. Mais ils ont fait beaucoup d'erreurs aussi. En transcrivant, parce que il faut rester dans l'Esprit de Dieu. Quand on parle, on prend l'Esprit de Dieu, on le met en un minuscule, et on, on perturbe tout, effectivement. Et c'est beaucoup comme ça dans les Écritures. C'est pour ça que, quand je dis remplacer, c'est pour que vous puissiez bien comprendre ce que l'Écriture dit. Mais là, c'est tellement bien fait. Et il nous montre qu'effectivement, que là, le verset 16, il dit, l'Esprit, avec E majuscule, lui-même hein, rend témoignage à notre esprit, donc E minuscule, il ne peut pas être E majuscule. Alors, vous comprenez hein, que, que, que nous sommes donc enfants des dieux. C'est ce que Dieu avait dit, je vous donnerai un esprit, voilà. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que l'esprit nouveau c'est une nouveau, Regardez. Euh, Ézéchiel 36. Pour que vous puissiez encore voir vraiment la différence. Ézéchiel 36, il nous dit cela. Puis nous terminons, et puis nous allons prier. Ézéchiel au chapitre 36. Voilà, je pense que c'est cela. Je ne sais même pas si c'est 36. Je oui, c'est ça, 36, à mon avis. Hein. Voilà, merci Seigneur. Mm -hmm. Voilà. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Vous y êtes? Et vous serez purifiés, et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, hein? et, et je mettrai en vous, regardez bien, un esprit avec eux minuscules. Vous suivez? Avec « e » minuscule. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que, regardez très bien, il nous dit encore plus, il dit, « joterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Maintenant, écoutez bien. « Je mettrai » et là, ils ont fait une erreur. Ici, « Je mettrai mon esprit. » Ils ont mis « e » minuscule. Mais mon esprit, là, c'est « e » majuscule. Est-ce que vous comprenez parce que mon esprit, c'est l'esprit des Saint-Esprit, c'est-à-dire que eux, c'est Dieu lui-même. Mais l'esprit avec eux minuscule, c'est l'esprit qui donne à l'homme. Vous comprenez Alors, il y a une différence. Je mettrai mon esprit en vous. Je pense que si vous avez une autre version, ça doit être. Vous avez là ah ben voilà, dans la mienne ici, mon grand vient, vient pour être un témoin, parce qu'il peut dire que je raconte, et parce qu'il raconte des choses, lui, il est en train de pouvoir voir. Mon grand, tu peux lire ici, donc, les versets ici, le verset 27. Mm -hmm. Mm -hmm. Je mettrai mon esprit en vous. Le « e » comment il est minuscule. Voilà. Donc, dans ma Bible, c'est ce que je, que je vous dis, mettez majuscule Dans ma Bible, c'est « e » minuscule. Or, dans la vôtre, c'est E majuscule, gloire à Dieu, parce qu'ils ont corrigé là-bas. Donc vous avez la différence entre le E minuscule et le E majuscule. Donc c'est E majuscule, c'est ça le baptême du Saint-Esprit, différent de E minuscule. Parce que par le baptême du Saint-Esprit, il dit « Je mettais mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Avec le Saint-Esprit, tu n'as pas de difficulté pour aimer, pour chanter, pour être toujours bruyant à l'Assemblée. Gloire à Dieu, tu n'es pas un marbre. On ne te pousse pas pour être dans le feu, mais le feu est dedans. Oui, oui, tu peux battre les mains, ma soeur. C'est la vérité. Ah oui, parce que nous ne sommes pas dans les courbières. Hein? C'est-à-dire que non. C'est vrai. Je crois que les psalmistes a eu à pouvoir nous le dire aussi dans les saintes Écritures. Donc, vous remarquerez très bien que, et c'est cela euh, que euh, la différence, effectivement, donc euh, l'esprit rend témoignage à un autre esprit. Que mm -hmm. toi, toi, tu es vraiment un fils de Dieu. Alors, quand que la Bible parle de fils et filles de Dieu, tu te sens inclus. D'ailleurs, pour toi, tu ne peux pas te sentir en dehors. Tu dis qu'il est là, donc c'est de moi. Donc de moi qu'on parle. Donc fils de Dieu, fille de Dieu, donc je suis l'un d'entre eux. Donc c'est moi. Donc ça me concerne. Nous terminons avec Colossiens maintenant, puis nous levons nous prions. Colossiens chapitre 3, c'est cela que nous étions effectivement en train de lire. Le récit. voilà. Maintenant, regardez, il dit, mais quand vous êtes morts... « Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » et moi, que nous puissons, parce que nous avons, nous avons posé la question, mais de quelle vie en fait Parce qu'on nous fait bien comprendre que votre vie est cachée hein, et Dieu, avec Christ. Avec Christ. Donc, sans Christ, il est impossible que vous vous soyez en Dieu. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous comprenez Amen. Alors, quelle est donc cette vie là-bas Donc, c'est cette vie qui était en Christ. Amen. Parce que c'est là, quand vous êtes donc avec Dieu, donc avec Christ, donc accroché à Christ, donc c'est la vie de Christ. Amen. Et cette vie de Christ, effectivement, c'est quelle vie qu'il y en avait, effectivement, de quelle vie parle-t-on Mais c'est la vie de Dieu, en fait. Ah parce que tu ne peux pas être un Dieu caché avec un Dieu sans que tu puisses avoir la même nature que Dieu est-ce que vous saisissez? Ce n'est pas votre vie humaine. Non. C'est la vie que nous avons reçue de Christ. Parce que cette vie est attachée à lui. Donc, si nous détachons Christ, nous n'avons pas la vie de Christ. Alors, si on dit qu'avec Christ, cest se dit que c'est la vie de Christ qui nous a permis d'être en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Alors, maintenant, si cela est ainsi, c'est-à-dire que ça a commencé d'abord par la conformité en sa mort. Pour avoir sa vie, il faut quand même mourir avec lui, comme il est donc un. C'est donc là, là, là. Mourir avec lui. Est-ce que vous comprenez Christ n'a jamais aimé dans les bars. Vous ne le trouverez jamais dans les bars. Et puis, vous ne le trouverez pas avec les dents. Aujourd'hui, on m'a montré, je crois que c'est comme un Il y a une musée qu'on appelle Sembelle. Sembelle, c'est Sembelle. C'est une petite. Et ça, j'ai vu. Mais c'est ce que j'ai vu. Vous, vous devez faire attention. Sembelle. C'est comment ah. Eh bien, vous le connaissez. Vous connaissez comment ça joue. Je vous en prie, ne venez pas avec ces bêtes ici. Ah, ah, ah oui, frère. Quand vous jouez, jouez spirituellement. Quand vous dansez, j'ai vu des gens qui jantent avec vos bêtes là, dans les églises. Mais si vous voyez comment ils dansent, mais c'est comme... Attends, oui, pour eux, c'est chrétien. C'est croyant, c'est bien entendu. Il, il, il, il, mais c'est vraiment la musique, il va, il va, il va. Les gens sont en télévision. On dirait qu'ils ont, ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais non, non, non. C'est des démons qui étaient cachés dans la personne. Ils vous dansent, des danses qu'on voit dans des dans, dans, dans, dans, dans, dans groupes extérieurs, effectivement. Mais vous aussi, même dans vos maisons, frères et sœurs, n'invitez pas des démons. Je vous en supplie. Oh, vous êtes là, vous entendez -Béné, Saint Bénin, ça vient et puis, non, c'est sérieux, c'est sérieux ce que je vous dis. Je peux pas vous. C'est sérieux parce que le diable, il est très rusé. Ça vous donne le goût, effectivement, mais ça vous envoie dans le monde. Hein? Et la partie spirituelle, si naturel, elle n'est plus là. Donc, quand vous jouez, quand vous dansez, comme ça, ça dans, soyez toujours spirituel. Et quand vous faites les pas, parce qu'on peut voir les autres qui font les pas, c'est-à-dire hein? qu'ils font les pas qu'ils faisaient dans les bars. Ici, ce n'est pas le bar. Donc, l'esprit. Mais c'est la vérité, frère, ça. On voit qu'un frère, il est dans la joie, il danse, il dit, non, non, non, il pense à quand il était dans le gros bar là, et puis quand le, la guitare sonne, tout suit, vous dites, ah, le frère est en esprit. Non, non, non, non, non, non, c'est important que vous compreniez, parce qu'on ne veut pas être ce genre de choses-là ici. Moi, en tout cas, par la garde, je ne le veux pas. Donc, je prie que, quand vous êtes, parce qu'ici, quand, quand on entend les chants qui viennent ici, ce n'est pas Chanel. Donc, vous aussi, ne venez pas avec, maintenant, profitez pour. Quand vous n'êtes pas un esprit, vous commencez à danser, c'est ben avec. Non, non, non, non. Si ce n'est pas, priez Dieu que Dieu vous. Parce que, mon frère et ma soeur, quand on aime Dieu, on, on, peut bou on, on bouge. Mais on bouge comme David a dit, quand l'Esprit de Dieu habite à moi, je danse et je chante comme David. Et puis, je termine par là, qu'il s'il vous plaît, quand vous allez aussi sur Internet, trier. Ne venez pas non plus avec des chants. Je ne cherche pas cela. C'est ce que j'ai fouillé dans les dénominations. Je ne veux pas ici qu'on le retrouve là. Donc effectivement, j'ai béni Dieu parce que Dieu nous donne des frères qui, qui peuvent arriver à pouvoir arranger. Ça, c'est normal. Mais n'allez pas me chercher des cantiques qui sont chantés par des chanteurs qui sont dans le monde, qui se sont dit que nous sommes des chrétiens, mais qui n'ont rien à voir. C'est pour votre bien. Parce que ne, ne ramenez pas le monde dans l'église. Le monde reste dehors. Dieu vous a donné des dons. Utilisez des dons, des inspirations divines. Il vous donne des composés, des chants et des cantiques. Eh bien, allons-y de l'avant. C'est comme ça qu'il a fait avec ses dents aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui ont des dents, effectivement, dans le monde. Hein. Hein, ils ont inspiré. Mais on prend quand même ce qu'on peut prendre. Hein. On trie quand même, pas, pas me ramasser tout, venir ici, commencer à pouvoir me chanter. ne hein. sais pas moi. Mais ayez pitié de nous. Hein, parce que finalement, à force de pouvoir écouter cela, on s'habitue et les démons s'installent. Et quand on chante à l'ancienne mode... <rire> Oui, parce que j'ai entendu des, des cantiques anciens mots ici Il a été chanté, la chorale. Là, je dis, mon Dieu, il y a encore des cantiques encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les nous Notre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons vraiment te dire encore merci. C'est une grâce, Père, de pouvoir réellement être à toi, de pouvoir aussi se tenir dans, dans ta maison, de te louer, de te glorifier, de t'exalter, mon béni, mon Père oh Dieu. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Soutiens-nous, Père, et nous avons vraiment besoin de toi encore aujourd'hui. Nous voulons vraiment que notre âme, notre cœur soit vraiment Rassuré, mon bénémoine Père Tébisson, et aussi dans la paix, mon bénémoine Père Tibissant, avec toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu, parce que nous voulons vraiment que la sémence de Dieu, Père Tébisson, Dieu, puisse vraiment aussi manifester ce que toi, tu as eu à pouvoir vivre sur la terre, mon roi. Je prie pour ce précieux frère de soeur que tu m'as donné la grâce de pouvoir conduire mon roi dans tous les lieux qui peuvent se trouver, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh Dieu du ciel, je t'en supplie, mon roi. Oh, qu'il puisse voir réellement ta face, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, parce que.. Ils se sont accrochés, mon bénémoine Père Tibissant. Ils se sont aussi donnés, Père Saint-Dieu, malgré les insultes qu'on avait reçues, Père Tibissant, malgré les mépris, Père Dieu. Mais ils se sont accrochés à cette parole, mon bénémoine Père Oh bénémoine, Père, comprenant, Père saint Bissant, qui peuvent être rejetés, mais ils n'ont pas regardé cela, Père Saint-Dieu. Mais leur cœur est attaché vraiment à toi. Je prie pour eux, mon bénémoine Père Et pitié, mon roi. Que ton peuple voie ta face, mon bénémoine, Père dieu Que leur vie, Père la vie que leur a donnée, bénémoine, Père Saint-Dieu, puisse réellement aussi prendre possession davantage, bénémoine Dieu et remplis encore davantage le cœur et l'âme. Nous voyons combien le monde est tellement agité et secoué, mon bénémoine, pas tubissant. Oh Dieu du ciel, mon bénémoine, Père, que nos cœurs soient tournés vers toi. Oh Dieu, nos projets vers toi, mon bénémoine, pas oh Dieu, toi dit, et comment ton sort à l'éternel était tes projets réussiront, mon bénémoine, Père, oh Dieu, nous avons besoin de toi. Et encore en ces jours, mon roi, que ton peuple puisse réellement s'accrocher, rien qu'à toi, mon bénémoine, pas tubissant, et soupirant davantage, mon roi. Seigneur, souviens-toi de ces âmes, mon bénémoine, pas de, de mes frères et sœurs, Oh, béné, Père, Saint-Dieu. Ils ont toujours accrochés à ta parole, à toi, béni Père, au Dieu. Et qui croient aussi de leur cœur, mon béni, mon Père, au Dieu. J'implante ta grâce, mon béni, mon Père. Chacun veut être là ces jours-là, mon béni Père, du Chacun veut entendre les mots. son nom, mon béné, Père, Et je le crois aussi de tout mon cœur, mon sauveur. Merci. Merci au Dieu du ciel. Oh, réconforte ton peuple, mon roi. Merci pour nos enfants et... C'est vrai, ces enfants, que tu le bénisses richement, que tu le soutiennes aussi, mon bien-aimé, Père Saint. Mon âme te loue et mon âme te glorifie, mon Sauveur béni. A toi la gloire et à toi l'honneur et à toi la puissance et la victoire. Je te loue de tout mon cœur et je te rends grâce, gloire et honneur pour ta bonté, pour ton amour et, et tes compassions et tes miséricordes à notre endroit, Père Dieu. Oh, c'est pour... Les âmes, c'est un jeu que nous sommes en train de pouvoir faire. Mais pour tes enfants, toi, c'est vraiment quelque chose de sérieux, Père. C'est leur vie, mon béné-patre Dieu, c'est aussi leur foi, ils ont foi ta parole à toi. Et, oh Dieu du ciel, je te remercie pour les soeurs que tu m'as données, pour les frères que tu m'as données aussi, des enfants, des petits-enfants, mon pas patre puissants, les enfants qui sont là dans ta maison pour te chanter, Seigneur, aucun d'eux ne veut rester, mon béné-patre puissants, je t'implore la grâce, mon Seigneur, je t'en supplie. Oh, tu as dit demander, vous recevrez. Je te demande cette grâce, mon roi, qu'aucun d'eux ne puisse manquer, Père. Vois leur cœur, vois leur sincérité, vois leur amour, mes frères et sœurs qui sont aussi connectés, en connexion, qui ont cet endroit comme étant aussi leur assemblée, que tu as toi-même aussi choisi et conduit, Père Témisson, Dieu, parce qu'ils sont à toi, mon béni, mon Père. Dans tous les lieux qui peuvent se trouver, mon bien Père Témissant. Je t'implore la grâce, mon roi. Oh, qu'aucun d'eux ne puisse manquer, Seigneur. Parce que notre parti patriote, c'est le Dieu céleste, mon béni, mon Père Dieu. Nous implorons ta grâce et, et soutien et fortifier encore à toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance et la victoire. Et au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, merci Père. Amen. Vous vous souvenez que je parlais de glorie? Et cet enfant m'a vraiment étonné, touché le cœur et elle, elle est venue dans mon bureau. Mais c'est quelques jours auparavant, avant qu'on ait ces réunions et, et vous savez, c'est très touchant quand tu regardes les yeux des enfants, tu vois la sincérité. Et cet enfant vient dans mon bureau et me dit, j'ai désiré te voir évidemment parce que j'ai quelque chose qui, qui, qui s'est passé. J'ai dit, c'est quoi ma chérie alors, il me dit que euh, j'étais endormi et, euh, et j'ai entendu euh, une voix qui me disait que euh, tu dois te faire baptiser. Oui, et puis, euh, j'ai dit, c'est vrai, mais il me dit, oui, et puis, l'autre jour, j'ai dormi et, et, et je rêvais euh, que, que tu, tu m'as baptisé dans l'eau. Alors, j'ai dit, ma chérie, euh, tu as le désir d'être baptisé. et J'ai vu ses yeux embués des larmes, c'est terrible. J'ai dit oui. Alors moi, j'ai dit quel âge as-tu elle m'a dit 8 ans. Alors je lui ai dit qu'est-ce que ça représente pour toi le baptême Il dit je ne veux pas rester sur cette terre, je vais voir le Seigneur Jésus. J'ai dit mon Dieu d'amour, tu ne veux pas rester sur cette terre, tu veux être avec Jésus et que tu veux le voir. J'ai dit, c'est quand même fort que toi à ton âge tu puisses arriver à pouvoir ressentir ces désirs, effectivement, dans ton cœur. Elle a commencé à pouvoir pleurer. Moi j'ai dit, c'est vraiment sincère ce qu'il y a dans ton cœur. J'ai dit, tu, tu as vraiment. Elle dit oui, il dit vraiment, j'ai entendu. Et puis quand je me suis endormi, je vis aussi effectivement qu'on me baptisait, qu'on me mettait dans l'eau. Et que j'étais baptisé. Voyez-vous, frères et sœurs, quand vous pouvez vous. Trouver dans cette condition-là avec un enfant de 8 ans, vous avez des larmes parce que vous dites, Seigneur, est-ce Est que nous arrivons vraiment à la fin Si le cœurs des adultes ne peuvent pas être touchés, et Dieu touche le cœur des enfants, et qui démontre qu'effectivement aussi que ces enfants que nous méprisons ici, quand ils sont assis là-bas, ils écoutent vraiment, tranquillement et calmement. La parole de Dieu même s'ils sont un peu comme distraits comme ça moi je vous l'ai dit mon petit fils sur il m'étonne cet enfant je remercie Dieu parce que Dieu m'a consolé d'avoir ce petit hein, il aime la parole de Dieu et, et quand on lui dit eh, viens on va à l'assemblée c'est la c'est les lieux qui se sentent bien c'est la vérité c'est pas parce que mon petit fils me dit mais c'est une consolation que Dieu m'a donné j'ai dit c'est c'est quand même fort hein, j'ai dit Dieu d'abord, il nous aime et quand on voit eh, ces enfants ici comme et les, les, les petites Marie puis la fille de notre et, en gros, rose, même les gens qui regardent, j'ai déjà entendu, c'est quand même extraordinaire. Et ces gens qui, ces enfants qui te chantent des cantiques. Donc c'est Dieu nous a bénis. Alors, ces enfants que Dieu nous a donnés, on doit en prendre soin. Hein, parce que Dieu est en train d'agir aussi. Nous allons prier, puis nous allons Tendre Père est précis, sauveur. C'est vrai, les témoignages que nous vivons avec nos enfants. Nous ne voulons pas, Père Saint dieu que le monde les attire, mais tu nous consoles parce que tu agis, mon béni, mon père Dieu. Tu consoles nos cœurs en voyant ces enfants, comment ils sont sincèrement touchés, mais pas jouer, Père Saint-Dieu, quand tu viens à ta maison, à toi, et nous pouvons le voir, même jeune, perturbissé, petit Père. Oh Dieu, les enfants de notre sœur Edith, combien tous ces enfants que nous avons tous ici, Père Saint-Dieu. Et se donnent vraiment à toi, mon sauveur béni, et sincère ces jeunes qui viennent ici et qui chantent tes cantiques. Chaque mardi, chaque jeudi, Jésus-Christ, mon roi, n'oublie aucun de Père. Que tu le protèges, que tu le soutiennes, mon bébé. Ils sont notre patrouillant, Dieu, nous le revendiquons. et Qu'ils soient avec nous, Père Saint-Dieu. Tout ce que tu nous as donné, Père, oh Dieu. Amen. Que tu puisses réellement nous accorder cette joie. Que tu puisses ramener les rétrogrades, mon bébé. Pas du que les diables cherchent à pouvoir éloigner davantage, mon roi. Oh, Parce que c'est vraiment une grâce que nous pouvons les avoir, mon bébé. Mais Père Saint-Dieu, nous te remercions et nous rendons gloire à ton Seigneur. À toi la gloire et à toi le la... Et au nom du de saint Christ, nous se ainsi prière à personne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et, et, et, et vous pouvez vous asseoir. Et Gloria est, est ici, ou elle n'est pas là. Ah, les frères Hachem m'ont fait, non. Et il y a un cantique, je ne sais pas si, si c'est elle qui avait chanté ou ça, ou ça dit. Je chante la roi. Vous connaissez ça? Vous, vous la connaissez? Tu connais ma chérie? Je chante la roi. Que Dieu te bénisse. Ah, que Dieu vous bénisse. C'est merveilleux. Regarde déjà, Il hein? a.. Ah. Ouais, ouais, ouais, ouais. si. ouais. Gloire à Dieu. C'est merveilleux, non et, et, et Les paroles sont aussi décrites. Vous pouvez aussi chanter vous pouvez aussi, Amen. alors que la chorale s'élève aussi pour que nous puissions chanter. Et ça se trouve dans le recueil Oui, oui, oui, c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Merci. Puissance.